Le préambule est maintenant terminé. Je passe aux prévisions propres à chaque ciel. Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour la semaine du 27 janvier au 2 février 2020. Lundi et mardi, la lune sera dans les poissons, votre neuvième maison. Votre charme et votre charisme accru vous rendent très populaire et votre magnétisme personnel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 et vous faire des nouveaux amis serait très difficile. Focalisez sur votre travail et votre carrière et vos tâches et essayez d'éviter les confrontations et les situations tendues car vous n'en sortirez pas gagnant.